Pour créer une adresse mail, la première des choses va être d'aller sur internet et nous allons créer une adresse mail sur une boîte mail qui s'appelle Gmail. Donc, il y en a beaucoup qui existent. Et là, nous faisons un exemple avec celle-ci. Donc, à travers la recherche, nous allons trouver Gmail et arrivé sur le site, il y a créer un compte donc nous sélectionnons le nom puis le prénom ici nous mettons le nom d'utilisateur le mot de passe qui est demandé deux fois afin d'être sûr qu'on a bien euh, indiqué le, le bon mot de passe. D'ailleurs, en l'occurrence, là, je me suis trompé. Après, il y a quelques champs, certains sont optionnels. Et là, je vais tout remplir. Je ne mets pas d'adresse actuelle, ni de numéro de téléphone, non. Là, nous avons le captcha qui est donc une confirmation visuelle afin de vérifier qu'il ne s'agit pas d'un robot qui essaye de s'introduire sur Gmail et je coche l'acceptation des conditions d'utilisation. Une fois l'étape suivante effectuée, je me retrouve sur Gmail. Pour se déconnecter, il faudra aller sur la petite flèche ici à côté du nom d'utilisateur et sélectionner déconnexion. Pour les fois suivantes, lorsque l'on souhaite aller sur Gmail, donc pour faire simple, une fois qu'on a trouvé le site de Gmail, on peut prendre cet onglet là en faisant un clic gauche et en restant appuyé et le placer Ici, ce qui crée un raccourci. Donc, si je suis sur une autre page, par exemple la page d'accueil, il me suffira de cliquer ici pour accéder à ma boîte mail. Je tape le mot de passe et je peux me reconnecter à ma boîte mail. Ceci, c'est un message qui s'adresse en général au tout tout début, qu'on ne retrouvera pas après, et donc nous disons juste non merci. Et ceci, c'est la page qui s'affichera normalement. Voilà. Donc il existe une visite guidée là qui est en train de se faire. Donc, je, je refuse de voir la, la visite guidée. Et normalement, c'est directement sur cette page que l'on tombe.